Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, ça va Merwan Ça va Chris, bah, salut à tous, première vidéo du coup pour en voilà. face caméra donc bah, Naughty ça Dog Mag, Mag euh... définitivement. Ça y est, co-gérant de Naughty Dog Mag, donc il m'a rejoint cet été officiellement quand on a relancé toute l'équipe, on a la Dream Team mmh. et on va les remercier on parce qu'ils ont fait un travail, bon voilà nous il est un peu plus de 2h du matin. Et oui. Euh, on s'est tout mis sur la préparation de cette vidéo. Mmh. On va vous faire un récap des informations. On va vous faire euh, le, le détail des éditions de collector. On va vous faire une analyse du trailer. Oui, mais de, on ça. remercie euh, l'équipe parce qu'on fait mmh. tous les articles. Euh, je pense à Nathan, Thibaut, Et Mathieu oui. qui ce soir se sont donnés à fond. Vous avez Dans la là. description de la vidéo, vous allez avoir tous les liens de ces articles qu'ils ont fait. Si vous voulez être au courant de tout, parce que même là si on va tout vous détailler, vous allez pouvoir l'écouter, le mmh. voir. Mais c'est vrai que si vous voulez le relire. Euh, tranquillement c'est mieux d'avoir tout ça très clairement l'écrit voilà ça permet un peu de, de regarder des informations voilà. qu'on comprendrait moins à l'oral donc voilà. euh, n'hésitez pas à aller les regarder surtout. de notre côté on va faire une analyse donc vidéo mais mm. aussi écrite qu'on vous mettra dans la description de la vidéo oui. euh, ça arrive d'être une vidéo un peu longue à mon avis bien oui, sûr on va, sûrement, on, oui. on va Il y partir. A des chances. et bon on s'est dit que c'était plus pertinent que d'en faire deux parce qu'on on va se répéter et tout on donc, va répéter voilà. donc ça va rien euh, mm. on commence déjà par la rumeur euh, de GameStop euh, apparemment The Last of Us Part 2 tiendrait sur deux bourrés. Oui. Alors, ouais, ouais, ouais, t'en penses quoi Alors oui, euh, c'est crédible, alors je dis pas que c'est euh, concret, en tout cas moi de mon côté j'avais des informations par le passé Alors c'est des informations qui datent d'il y a un an, qui me laissaient entendre que le jeu pourrait être sur Debluray. Blu-ray Alors pas forcément pour les raisons qu'on croit, oui. ça je pourrais pas <rire> forcément le détailler dans la vidéo Mais en tout cas voilà, c'est une rumeur qui est crédible, à prendre encore avec des pincettes parce que ça reste une rumeur Mais en tout cas, c'est possible C'est crédible, alors faut savoir que c'est GameStop les mêmes qui avaient révélé justement que Red Dead Redemption 2 tiendrait sur Debluray, Blu-ray mm. Ce qui rajoute de la crédibilité complètement Ensuite, euh, nous n'avons pas eu un, mais deux trailers, puisque oui. nous avons eu le trailer du State of Play. Et dans la foulée, PlayStation a lancé un mini-spot TV de 29 secondes euh, qui confirme la date de sortie et la voilà. jaquette. Voilà, du coup, ça permet de revoir un peu les séquences. Et du voilà. coup, disponible sur la chaîne YouTube. Les euh... deux disponibles et en sous version sous-titrée française. Français. Ça, je pense qu'on est les premiers. Là, à l'heure, je vais regarder, on est les premiers. On en est France. les premiers, donc voilà. Donc ça voilà, dans aller. la description, enfin même dans la chaîne YouTube, vous le trouverez facilement. Ensuite, ouais. non pas une, ni deux, ni trois, et ça ni quatre, pas. mais cinq, cinq éditions spéciales pour The Last of Us qu'on va, oui. qu va directement. Donc, la première, ouais. c'est l'édition standard. Donc l'édition voilà. standard qui proposera le jeu, les bonus de précommande in-game avec une amélioration pour le pistolet d'élite, le manuel d'entraînement du crafting, donc, ce qui confirme que le crafting sera mmh. de retour, ouais. et qui donnera dès le début de jeu des schémas de craft donc ça c'est peut-être nouveau peut-être oui. qu'on va devoir euh, trouver des, des, des, des plans pour oui. crafter de nouvelles armes est-ce que du coup c'est lié un peu au au, au manuel ouais c'est non ça reste quand même différent du coup des manuels d'entraînement je, que, je en sais quoi pas ça du tout concrètement différent ça serait intéressant de regarder ça ouais du coup voilà. et, et pour euh... l'édition digitale mmh. de luxe vous avez un avatar psn qui représente le tatouage d'eli donc mmh. ça c'est là première édition et oui donc du coup après on retrouve euh, une édition digitale de luxe, donc euh, uniquement en, en dématérialisé celle-ci donc l'édition euh, standard le jeu donc un thème dynamique donc pour la playstation 4 évidemment 6 avatars pour le playstation network L'OST du jeu, donc évidemment je pense qu'on pourra difficilement passer à côté, hein. ah, on bah, connaît bah, le talent ah, de Gustavo oui, Santaolala. Ouais. Et un mini artbook donc de 48 pages, donc quelque chose d'assez consistant et on imagine donc, que du euh, coup euh, pour enrichir un peu le lore ça sera assez intéressant. Ah, et ça va être un artbook du coup de, de, bah, en démat du coup. Parce que, oui bien euh, sûr, là, oui là, oui, oui, complètement, euh, en démat. Là, donc après nous avons une édition spéciale, donc mmh. celle-là ça va être l'édition standard, un steelbook qui est juste magnifique, euh, voilà, clairement le, le steelbook est incroyable. Mmh. Euh, un artbook de 48 pages, donc ça je pense que ce sera que le même de l'édition digitale mais là on l'aura en physique, physique et fait. du contenu numérique avec le thème dynamique PS4 ainsi que 6 avatars hmm. PSN. Donc la crise, on arrive dans le gros morceau. On arrive du, du gros puisque morceau. Puisque du coup, c'est évidemment celle que vous attendez probablement le plus, l'édition collector, donc euh, qui contient évidemment tout le contenu de l'édition spéciale, avec une statuette représentant euh, Ellie donc euh, jouant de la guitare, hein, comme on avait pu le voir dans le tout premier trailer révélé ouais. en décembre 2016 au PlayStation Experience, donc euh, euh, une figurine euh, de 12 cm du coup. Voilà. Euh, une réplique du bracelet d'Elie euh, de grandeur nature, donc le bracelet d'Ellie qui est en fait celui euh, de, de, de Dina, Dina en réalité. Euh, Après, on verra un petit peu comment cela se présentera dans le, dans le jeu ou alors avant il y a Ellie et après c'est qui... fait possible ça, ça peut être voilà. c'est vrai le, les trailers nous, nous trompent peut-être selon le, le montage donc 6 pins aussi vous retrouverez 5 stickers donc pour les collectionneurs, une lithographie et enfin du contenu numérique supplémentaire avec l'OST du jeu et le mini artbook et l'OST qui là je pense sera en version physique et enfin donc l'édition l'édition voilà, ultime qui, voilà. qui va nous coûter un smic euh, l'édition Ellie avec donc l'édition collector, mmh. mais en plus de ça, une réplique du sac à dos d'Eli, le vinyle de, de Lost, rien que ça pour le, ouais. le vinyle et tout, ah, oui. et le patch du logo euh, du jeu. Euh, donc voilà, ça c'est les 5 éditions. Oui, on précise, pas de prix encore pour l'instant. Pas de prix, pas d'ouverture des précommandes. Mmh. Pour moi, apparemment, il y a des rumeurs selon lesquelles l'édition Eli, ne serait pas encore confirmé pour la France, même si ça me semble très con. Oui. Je pense que, voilà, vu la tempia autour même. du jeu, je pense que c'est très compliqué s'il si ne sort mmh. qu'aux États-Unis. Euh, en tout y cas, y voilà. Pas de raison comme ça, je ne vois, voilà, vois pas pourquoi. Euh, ouais, ouais c'est clair. Donc, euh, mmh. surtout, voilà, ça va être l'édition la plus chère. Maintenant, ah, ouais. les Steel ça sort de partout. Donc, très bon, clairement. on va pas s'emballer, mais à mon avis, vous inquiétez pas, ce sera mmh. pour la France. Donc, voilà. Donc, euh, en tout cas, 5 éditions. Bon, bon, il y en aura pour tous les goûts, je pense. Comme ça, il y en aura pour tous les prix. C'est sûr. Concrètement, je pense qu'on peut partir sur du 250 euros pour l'édition Ellie. Pour la, oui, clairement. Ah, oui, oui. 150 euros pour la Collector Oui, possiblement, oui. 100 euros pour la spéciale. Dans les 90, 100, euros eh, pour, pour la spéciale. Ouais, ouais. Euh, et après, 60 euros si, pour. Euh... Si je dis pas de bêtises, tout ce qui était euh, Spider-Man et euh, God of War, les versions Steelbook en général étaient autour des 90 euros. Ouais. Donc il y a moyen que ce soit autour de ces prix-là. Ok. Mm. Avant d'attaquer l'analyse mm. du trailer, réaction à chaud. Alors. C'est la partie un petit peu euh, amusante du coup globalement ce qu'on a pensé du trailer bah nous euh Personnellement, en tout cas, c'est quelque chose que j'en demandais pas plus. Euh, on a eu un petit peu tous les éléments, c'était un story trailer qui nous présentait des séquences et je pense que le trailer est très bien monté de façon à nous faire croire des choses. Ouais. Euh, évidemment bon, on retient euh, une, un gros focus sur Ellie encore. On aurait pu penser que le focus aurait été principalement sur Joël, mais finalement le focus sur Joël arrive vraiment qu'à la fin et finalement je pense que c'est pas plus mal. C'est pas ouais. ce que j'attendais, mais au final je trouve que j'ai été agréablement surpris. Ouais. On a un Joël du coup euh, vieilli, hein, très clairement, euh, par l'âge et aussi par, les, par ses actes, on imagine. Et euh, son apparition à la fin euh, est parfaite. Et voilà, c'est très clairement le timing parfait. On le voit pas, on le voit pas trop longtemps. Juste, on le voit très rapidement une phrase. Une qui, réplique. Qui, une réplique qui veut tout dire. Elle met tout le monde d'accord. Et euh, ouais, très clairement un excellent trailer. Et je pense même, j'irai même jusqu'à dire peut-être même le meilleur trailer qu'on ait eu à ce jour là. parce une que. Euh, Star -Star ouais, très clairement. Mmh. Euh, c'est parce que je pense que c'est celui un petit peu qui nous présente enfin non pas qu'une séquence, mais, mais vraiment un jeu. ensemble. C'est un, un peu un trailer, ouais, c'est très clairement. Moi, pareil, je te rejoins parce que j'y a eu beaucoup, donc The Last of Us, c'est emblématique par sa musique ouais. et au contraire, celui-là, je l'ai trouvé très discret. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de musique, on n'entend rien euh, et ça, ça fait toute la différence, on a vu des séquences chocs, on va les détailler de toute façon dans, la, dans, ouais, la, tout dans les détaillé. secondes qu'il y parce que non, on va vraiment faire, on a 53 séquences qu'on va vous détailler, donc c'est pas mal. On est prêt. Mais voilà, euh, c'est ce que j'attendais aussi, euh, mmh. on n'attendait pas du gameplay, on n'attendait pas quelque chose de non. long, on voulait quelque chose de court, mais qui en montre euh, on l'a dit, hein, 470 jours sans se montrer. C'est énorme. Ouais. Euh, donc, le... ouais. E3 2018 à septembre, euh, 2019, à septembre 2019. 470 euh... jours. Ça l'a fait, mmh. c'est long. C'est le. Je pense que de l'histoire de Naughty Dog, c'est la période la plus longue temps ouais. qu'ils sont restés sans communiquer sur oui, un jeu. Très clairement. Euh... Voilà, là on a le State of Play, on a deux trailers, on a les éditions collector, on a la date de sortie, 21 février, mmh. c'est le plus important, on n'a pas si, dit On a pas parlé. le vrai. 21 février 2020. Un trailer qui date euh, le jeu quoi. Qui date le jeu et dans deux jours on a l'Outbreak Day mmh. euh, qui arrive et là qui va balancer donc les ah, previews, ce oui. sera mmh. à 17h donc voilà. Mmh. Euh, et moi je disais justement que pour moi les previews c'est une annonce de la presse. Et je dis que le 26 septembre, il y a toujours une annonce de Naughty Dog. Mmh. Je me disais, ils vont balancer les, les, les, les collecteurs. C'est oui. déjà là. Mais les prix, que... peut-être. Peut ah, les prix, les précommandes. Mmh, Ça serait peut-être le bon moment de lancer. A voir, les de toute façon, Naughty Dog Mag sera là pour ah, gérer comme il se faut. On genre. passe à euh, l'analyse du hein, trailer. C'est ce le gros trailer. Le et là, on va avoir et tout. Donc, on enchaîne directement. Première séquence, 7 secondes. Ce mmh. magnifique paysage qui s'étend à perte de vue. On voit. Donc, le... ça fait un peu un camp militaire euh, mmh. au loin, bon graphiquement ça, ouais. ça tue, voilà, très, je, sais très pas je sais pas ce que t'as dit à oui Très joli, un beau plan, euh, comme d'habitude, hein, la science de Naughty Dog de bien placer les caméras. On sent un peu une direction artistique déjà qui va nous amener dans des décors très enneigés. Et euh, ouais, très clairement on est déjà dans, dans le ton voilà, de, bon. du jeu. Ouais. On est dans le ton. Deuxième séquence, on arrive donc aux entours de 13 secondes. Oui. Dina oh, oui. et Ellie euh, partagent un peu un moment ensemble, donc Dina euh, parle et demande à Ellie. Euh, ce qu'elles pensent de leur baiser de la veille, est-ce qu'on serait au lendemain du trailer et de oui. l'E3 Du coup très certainement le... On se rappelle hein, que le premier. le trailer de Pardon de l'E3 2018 nous montrait en fait le, le baiser entre Ellie et, euh, et Dina. Du coup, on a de grandes possibilités d'imaginer qu'effectivement on est le Et c'était le premier baiser que pour le 3, c'était leur premier baiser. Oui, leur premier tout fait, baiser oui, donc à fait. Pourrait... Si on comprend bien aussi, euh, dans le trailer de le 3 2018, Dina était la copine de, de Jesse. De Jesse. Ah. Donc du coup, voilà, on va voir un petit peu comment toutes ces relations vont, vont s'enchaîner. Ah. On notera aussi du coup que, que Dina tient une cigarette à la main. Voilà. Et que du coup, il y a un jeu de regard qui est tout, tout complètement oui. dingue. Voilà. complètement. Euh, sur la séquence juste après, donc 16 euh, secondes, on voit Ellie. Euh, j'ai pas euh, noté spécialement grand chose mais non, à part que, elle répond euh, pas elle répond pas il a pas de réponse et est, elle, est, elle est magnifique elle mm. est très très belle euh, autant euh, physiquement que dans les détails ouais. euh, graphiquement elle, elle est très très belle ce pull aussi le, les détails du pull euh, voilà. très clairement le, le, toujours un peu ce, ce sourire assez subtil qui cache en fait toutes les émotions ouais. on, on voit le vécu en fait à travers son visage et c'est fascinant comme Naughty Dog arrive à chaque fois à très très bien le retranscrire. Ouais franchement très très belle prochaine séquence ça nous amène à 22 secondes et mm. alors, là, alors là moi partie ça très intéressant Moi ça m'a choqué parce mm. que j'ai l'impression d'être dans un open world ouais c'est vrai qu'il y a un peu cette, cette volonté déjà établie dans Uncharted 4 Uncharted The Lost Legacy d'ouvrir un petit peu les zones il y a l'air d'y avoir ce côté vivant on voit que Ellie et Dina Marche un petit peu après, mais on, on voit un peu ces enfants, ces ah, personnes. Cette première, qui première ont, qui moi, quand je vois pour, pour voilà, un homme ouais. au premier plan avec son seau et sa pelle. Mm. Euh, je, je vois au, au balcon deux personnes qui sont là, dans les tours au fond des gars. Mm. Ça me fait penser, bon forcément à Red Dead Redemption 2 qui est sorti il y a, il y a, il y a un an, qui était enneigé, mm. mais ça me fait penser à un open world. Euh, justement, tu parlais, donc c'est juste après, à 24 secondes, mm. la scène d'après, voilà on voit Ellie qui rejoint Dina, j'ai l'impression de Eli le personnage jouable qui rejoint un PNJ pour lancer une mission parce qu'effectivement on voit bien que c'est pas forcément une cinématique, soit c'est une cinématique qui lance sur le gameplay, soit c'est une séquence de gameplay vue d'un peu plus loin. Et du coup, on, on a un peu cette impression, effectivement, d'avoir quelque chose d'assez organique. Derrière, on voit un boucher, donc comme si on pouvait acheter de la oui. viande. Enfin, Moi, c'est vraiment ce que euh... ouais, je, je pense qu'il y aura vraiment un aspect encore plus développé que par le passé, presque des mécaniques pas RPG, mais très euh, euh, voilà, pouvoir un peu s'améliorer, pouvoir se nourrir éventuellement. Euh, je pense qu'ils vont pas mal développer la mécanique, les ouais. mécaniques qui entourent le gameplay. En, en, en gros, limite que le camp pourrait, comme dans le camp de Red Dead Redemption 2, être un camp. Accès libre oui. où tu peux acheter des munitions, acheter des provisions euh... à l'image un peu de ce qu'a fait Gun, pour le coup. Voilà, euh, et pour le coup, c'est quelque chose qui irait totalement bien à Last of Us. Hein. D'accord, donc mm. ça voilà. Bon, le camp, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a choqué c'est mm. cette notion euh, open et world. On notera aussi du coup que l'humanité semble complètement avoir retrouvé un ah, petit oui, dis, ouais. Ouais. très euh, important. Assez là, important. On euh... Il y a de la vie en fait, ouais. là, il y a vraiment de la vie et il y a... ça paraît presque banal. On nous dit pas qu'on est dans un monde de post apocalyptique Ah, oui, là, on dirait qu'on est dans C'est 16. Bon, là, ouais. sur le, le, le plan précédent à 24 secondes, on voit les tours de, de, de militaires oui. et tout, qui surveillent tour de guet mais là, sur ce plan-là avec Ellie, on a vraiment l'impression que mm. c'est bon enfant, bah, on voit des enfants jouer, oui. on voit… voilà, c'est bon, bon enfant. Il y a une, une, euh, une Section d'après, euh... 28 secondes, on voit Jesse qui apparaît, doorless. donc qui se prépare à partir en mission parce qu'on le oui. sait, justement voilà, on sait, c'est expliqué euh, lors du panel de l'O3 2018, c'est Ned Ruckman qui l'expliquait. Euh, dans The Last of Us Part 2 Ellie a trouvé sa communauté. C'est une communauté qui vit en paix, qui est stable. Euh, qui est protégé et là on le voit donc avant, ouais. Neil Druckmann nous l'a expliqué, là on le voit et par contre Ellie fait, passer du, fait partie d'une troupe notamment mmh. avec Jesse et Dina oui. qui partent en mission, euh, des missions de ravitaillement, des missions de, sé de, de sécurisation, sécurisation du camp et là apparemment ils se préparent pour, euh, pour leur mission. Euh, donc moi j'ai noté aussi à 33 secondes après, euh, on peut voir donc euh, Dina toujours sur ce petit regard euh, ouais. euh, enjolé vers, vers Ellie. Ellie qui se prépare, en arrière-plan on voit deux personnes euh, donc, ils partiront mmh. pas ensemble, avant, il y aura des escouades de plusieurs, escouades de plusieurs là, personnes. Euh, je ne sais pas si tu as noté quelque chose de particulier à Alors, ce moment-là. Voilà, non, pas spécialement. On voit toujours hein, les, décors, euh, les décors très enneigés et euh, juste pour revenir un petit peu rapidement sur Jesse, on pourrait imaginer qu'il y a un peu ce côté euh, armurier, armurier un peu oui. euh, de groupe puisqu'on voyait qu'il équipait un petit peu le groupe. Donc, je suis un peu curieux, on, on peut imaginer que chacun aura un, pro, un, un rôle, un poste attitré. Ouais. Euh, du coup, euh, oui, on, on sent qu'il y a une organisation qui se crée autour de, de tout ça et juste petit parallèle. Euh, on rappelle que dans les travaux préparatoires de The Last of Us, premier du nom, justement il y avait eu l'idée en fait de sédentariser un petit peu les personnages, de les laisser dans des, dans des, un peu dans des dans groupes, des camps, dans ouais. des communautés, et là on est, on est complètement en train de voir cette idée se réaliser dans The Last of Us partout. Exactement. Après la séquence d'après, donc ça nous amène à 34 secondes, c'est au oui. moment du départ. Donc départ en mission et là on voit ben, en fait un paysage magnifique encore, ouais. qui s'offre à nous, très beau plan. Euh, à perte de vue, euh, voilà, un, encore un très très beau plan. Bon mmh. j'ai pas noté du... les animations notamment, les animations, euh, très chevaux, les, les euh, voilà. la partie technique qui montre encore un peu tout ce dont elle est capable. Donc c'est quand après ça nous amène à 37 secondes, on mmh. voit Dina et Ellie ensemble à cheval dans la neige. Oui. Euh, alors moi en fait c'est bête, c'est très bête, mais en fait si j'ai pris ce plan c'est juste parce qu'en fait le panier de basket, me rappelle énormément bah, les, les, les, les décors et les, les ambiances du premier de la surface. Oui, c'est vrai. Les, les petits quartiers résidentiels et peu, tout, j'ai l'impression d'être dans les mêmes mais enneigés. Euh, après, j'ai pas, euh, pas, pas noté... Non, euh, pas particulièrement, beau plan encore, mais, mais voilà, pas forcément d'éléments particuliers. On ouais. passe au plan d'après, c'est 40 secondes et, et oui. on voit ce cerf. Un cerf un peu euh, déchiqueté, donc, hein, déchiqueté. Du coup, Elise euh, se dirige coup, vers lui. Du coup, est-ce que... Euh, nous sommes dans une mission de ravitaillement où Dina et Lee vont chercher de la nourriture, mmh. ou plutôt dans une, euh, dans une mission de sécurisation pour éloigner des infectés. Euh, oui, c'est possible. Après, on peut imaginer qu'elle est surprise de voir ça. Peut-être que oui. ce n'était pas prévu que ce soit comme ça et justement ils vont commencer à enquêter sur qu'est-ce qui aurait voilà, pu se passer et euh... de là pourrait un petit peu découler les différents événements. Et là encore, tu vois, ça me fait énormément penser à de l'open world, c'est-à-dire que mm. la séquence d'avant où on voit Dina et Ellie marcher ensemble et après, voilà, fin mission, tu vois, ça… Je sais pas, est-ce que c'est parce que voilà, Red Dead est sorti l'année dernière qui était open world dans la neige mm. et que là ça me rappelle, voilà, mm. mais en tout cas, voilà. Euh, donc, on passe au plan d'après qui est très intéressant. Oui, là, 43 là, euh, secondes. Beaucoup de choses à dire. On voit quand même le personnage principal, à savoir Ellie, porter un masque anti-sport. Voilà. On rappelle que dans le premier opus, elle n'en portait tout simplement pas, puisqu'elle est immunisée. Donc là, là, on besoin. est en zone infectée. On voit le champignon, on voit des sports. De claqueurs, apparemment. Aussi. De, de claqueurs. Et là, on est sûr que c'est Ellie. On reconnaît oui. la chevelure rousse, euh, le kawaii vert. Et cela, il n'y a, y a donc, aucun doute. Ça m'amène, moi, personnellement, à une première théorie Il y dont deux. je voulais parler, Alors, et euh, première la première... théorie théorie, dont... perte d'immunité. Voilà, tout simplement, on pourrait imaginer qu'il y ait une perte d'immunité, tout à fait. <rire> La deuxième, ça serait en fait que euh, Ellie mentirait du coup sur le sa, fait à, euh, à sa communauté et que du coup elle voudrait faire croire qu'elle est humaine euh, qu'elle a qu'elle n'a pas du coup de problème et du coup d'ailleurs ça nous amène aussi à une autre idée celui, celui du, tatouage. du tatouage euh, du coup on, on rappelle que Ellie a un tatouage maintenant sur le bras, bras droit. droit et c'est le bras justement où elle a été mordue mordu. et qu'il qu qu y, imagine... qu y a les pustules qui montent tout, tout à fait, voilà. donc elle a vraiment mis le tatouage à cet endroit là pour essayer de le masquer à sa communauté et essayer de se faire passer pour, pour une humaine et en fait il y a un point qui m'intéresse aussi c'est que ça ne serait pas juste uniquement pour faire pour mentir aux gens mais aussi une manière de se mentir à elle-même euh, essayer de, de, de se prouver qu'elle est humaine et qu'elle est comme les autres ça nous ramène aussi d'ailleurs à une autre phrase du trailer de l'E3 2018 I'm just a girl, not a threat donc je suis yes. juste une fille, pas une menace donc elle montre bien qu'elle est humaine elle n'est pas infectée, c'est elle n'est pas, pas, tout à fait donc très très belle réflexion ça je pense qu'on a vraiment quelque chose à développer là-dessus et ça m'étonnerait pas qu'on soit dans le bon Avec oui. je, je pense, moi je pense vraiment là-dessus euh, justement après, bah, la séquence d'après qui est tout, ah, tout après, c'est 43 oui. secondes, c'est la même seconde. Là on voit Ellie qui tient la main de Dina. Mm. Euh, et là ça s'enchaîne puisque 45 secondes, Ellie chute. Et oui. euh, on voit les sports et si là on fait vraiment scène euh, par scène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, chute, on a un fond noir, on attend un claqueur ouais. et on arrive à la 53 e seconde où justement, et là, on voit ce claquer. Et là, c'est très, très intéressant parce que ce n'est pas Ellie, mais c'est Dina et qui oui. vise. Et du coup, Dina serait jouable. Parce que vous pouvez voir, Ellie est juste à côté. On voit le deuxième masque. Oui. On voit qu'elle est inconsciente et on voit la chevelure noire ah oui. avec le chignon. Aucun doute, c'est Dina. Est-ce que c'est est -ce est une cinématique Est-ce que Dina est jouable Alors, il euh... y a une petite piste c'est euh, qu'en fait ça pourrait juste être une séquence cinématographique un peu comme on avait, vous savez, dans, dans Uncharted 4, ils avaient révélé des séquences où, euh, où on jouait en fait... Euh, où on avait des choix et en fait on, on avait cru que ça serait une partie intégrante du jeu et ouais. au final c'était juste à deux ou trois moments euh, et encore il y en a un qui était optionnel, donc ça m'étonnerait pas en fait que ce soit peut-être juste des petites séquences où il faut tirer en fait sur un adversaire où le, le jeu nous passe la manette et on, incarne, on incarnerait Dina juste le temps Alors, de Voilà, là, on arrive et là hum. du coup au ralenti on doit juste appuyer au bon ça. moment C'est okay. juste un, un gunfight ça après ça pourrait être intéressant de l'incarner, d'autant que tu as évoqué quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est le fait qu'elle se tienne la main. Est-ce qu'on pourrait tout simplement les jouer toutes les deux pendant qu'elles se tiennent la main pour un ah. peu accentuer ce côté de peur Ça pourrait être intéressant ça. ça. Peut, ouais, ça pourrait être vraiment intéressant, ah. ça c'était à soulever. Ah ouais. mmh. La séquence juste après, 57 secondes. Voilà, très beau plan qui me fait encore penser à de l'Open World, frère, clairement. Oui, là, oui. <rire> là on a vraiment l'impression que, que tu peux aller n'importe où quoi, que c'est bon là il n'y a rien ouais, à dire mais à part que, que c'est ouais. magnifique. c'est vrai qu'on voit deux, deux chevaux. Alors je sais pas s'il y en a un qui est, qui est dessus euh, précisément euh, il ouais. sur... y en a un où on peut imaginer que c'est Ellie, mais on ne sait pas vraiment qui est avec elle, si c'est bien Ellie donc... Après euh... apparemment, Dina semble être très proche d'elle, oui. hein. on l'a vu partir ouais. en mission avec, là on l'a vu dans, avec le, le claqueur, elles ont l'air très très euh, souvent en ensemble. Dégé, donc... euh, mission après 051, là bas ça me fait clairement penser à du Red Dead. Ouais, là, ouais. Euh, <rire> voilà, là avec le cheval qui est, qui est voilà, les détails Tempête de la de neige. Les, mmh. les, les détails de la neige sur le cheval euh, tout, oui. tout simplement magnifiques. Séquence d'après 1 03 le seul truc que j'ai pensé, sur... bon finalement c'est la même scène, mais, de... oui. mais c'est l'expression du visage ouais. qui est dingue. Euh, est clairement, ouais. qui, voilà, qui est complètement Côté neige, je ne sais pas vivant, si un ouais. truc à dire là-dessus. Oui, oui, non, complètement. Voilà. Euh, ouais, euh, la séquence après, 1.07, donc un peu une séquence d'infiltration. Oui. Euh, là encore, ce que je vais repérer, en fait, c'est juste les détails de la neige quoi sur le sac à dos, ouais. sur, sur Ellie, euh, fou. On voit que Ellie arrive devant une espèce de chalet. On a l'impression, du coup, avec une lumière à l'intérieur. Donc on peut imaginer que, du coup, c'est l'endroit où on retrouvera un peu d'infiltration. La séquence d'après nous amène à 1 minute 12. moi, le seul truc que là, si j'ai fait, parce que finalement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est que déjà, il y a moins de neige sur elle. Donc c'est-à-dire que l'entrée à l'intérieur, peut-être que la neige a commencé à fondre. Ça, oui, ça avec nos petits Voilà. Ensuite, on a le parquet au sol de bois qui, je trouve, est magnifique. Les buées sur la fenêtre qui, paraît et, et, et formidable. Mmh. Les détails tout simplement du chalet, de la pierre, même la pierre et tout, voilà, je trouve que graphiquement, ça euh, c'est magnifique. Complètement. Euh, voilà. tu, tu parlais tout à l'heure d'infiltration, d'ailleurs on notera que dans le mouvement, on a l'impression qu'elle avance assez lentement, Exactement. donc du coup, il y a ce on, côté on un est... peu, on est en infiltration, elle avance très lentement parce qu'elle elle peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Et ben justement, ça nous amène à la séquence 1.14 déjà, et où oui. là, on... Clairement, on n'est pas dans Resident Evil, est dans du, voilà, on est dans sur, du survival horror, ouais. avec cette trace de sang, avec, ah, euh, oui. avec cette lampe torche qui fait qu'on est tout, tout noir autour de nous. Une, une traînée de sang qui nous laisserait penser qu'il s'agirait de Dina, oui. potentiellement. Donc après, c'est que, que de, la, de la théorie, mais effectivement, on ne sait pas, elle est à sa recherche. Donc du coup, est-ce qu'elle se serait débattue Est-ce qu'elle se serait fait tout simplement maltraiter En tout euh, cas, là, on est dans du, dans du survival peu. horror. Oui, là, clairement, oui. Un euh... plan qui rappelle un peu le, le tout début de The Last of Us, quand on est dans des souterrains. Euh, oui. Très, beaucoup d'escaliers un peu comme oui. ça, où on descend. Oui, on, est, oui. on était encore avec Tess, d'ailleurs, à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Euh, Exactement. Du coup, ça rappelle un peu cette ambiance-là, donc ça, ça fait plaisir. On a vraiment ah. un, un trailer qui nous familiarise avec ce qu'on connaît. On est plus en terrain ah ouais, connu, là. C'est c'est très, très... Ça manquait ça manquait exactement. On arrive à la séquence suivante, 1 minute 18, aura le regard incroyable. de d'Eli qui est incroyable. Euh, est là, là, on a vraiment quelque chose de… c'est ultra réaliste. Mmh. On notera que la neige a totalement fondu, ouais. on n'a plus de neige euh, et c'est complètement dingue. Et la séquence après qui arrive une seconde après, 1 minute 19, ouais. elle se fait attaquer. Et moi ce que j'ai ce remarqué c'est que là bah, c'est un ennemi qui est habillé un peu comme elle tu vois. Euh, mmh. euh, ouais. Il est pas... Ça, ça, ça semble être un mec lambda oui. tu vois qui l'attaque. Il euh... paraît assez jeune aussi. Ouais, pour il le paraît assez jeune, donc mm -hmm. moi j'ai noté ça, je passe tout à un truc. Oui, oui, justement. non, pas, pas particulièrement, mais effectivement, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'il ferait partie euh, du groupe qu'on aurait croisé dans les oh, précédents ouais. trailers aucune, euh, Impossible à dire, aucune idée, mais la séquence d'après c'est 1-23 et alors ça va, elle est terrifiante. Euh, ah oui, je pense que c'est l'un des meilleurs passages du... Un regard mais glaçant, euh, terriblement réaliste, c'est effrayant ouais. tellement que c'est réaliste, là, une détresse folle. Mm -hmm. euh, est-ce que on assiste à la mort de Dina. Mmh. est-ce qu'on assiste à la mort d'un être proche, au viol, à une attaque, mmh. je ne sais pas, en tout cas Ellie lui demande d'arrêter ouais. et après on entend un coup de feu et elle crie ouais. « non Donc c pour ça -ce que, que, que c'est à... un montage pour euh, d'une autre scène qui a été assemblée avec celle-là ou est-ce que c'est bien la continuité Je Parce les verrais mal assemblées façon... mais… Vu ce qu'il y a, c'est mmh, quelque chose d'horrible, soit quelque elle est chose. en train de mourir, soit elle se fait violer, oui. mais là le regard, et moi il me fout la chair de poule non, sur non, le non, regard. Il, est, il est incroyable, euh, la bouche ensanglantée, euh... les, le visage et les est gratiné, yeux, euh, les, les yeux, c'est vraiment le, la détresse quoi, c'est... Est... La détresse est à la fois la, la richesse d'émotions, quoi. C'est ah ouais, fascinant. Celui-là, il, est, il, est, il, il m'a mis très très mal. Ouais. Et celui d'après, ah une oui. fois, me met tout aussi mal. Euh, et les deux en... se, se suivent, donc c'est assez intéressant le parallèle. Il en topless, donc euh, bon, de dos forcément. Donc bon, hmm. il n'est pas impossible qu'on puisse se voir euh, de face. Dans, dans le jeu, si on verra juste après que la nudité semble présente ouais. dans The Last of Us Partie 2 mais en tout cas. Euh, elle est euh, dos nu et ouais. on voit qu'elle est mais, euh, voilà, très abîmée. Plus rien euh, à voir avec l'adolescente qu'on a connue voilà. dans le premier et opus. Ce n'est pas des, des petits coups, c'est des hématomes ouais, clairement. À ce moment-là, justement, le trailer est très silencieux, il n'y a pas de musique, il hum. n'y a rien, ce qui, ce qui rajoute vraiment. Euh, séquence d'après, une 37 arrivée oui. d'un visage connu important hein, du coup Tommy, euh... notre, notre, le frère de, de Joël Qui lui aussi du coup a, a, a légèrement vieilli hein, forcément euh, Qui arrive donc avec une boîte Alors est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est de la nourriture qui lui apporte Alors moi ce que j'ai noté c'est qu'on semble être à de nouveau Dans le camp de Ellie Où il oui. y a la neige etc, loin de Jacksonville Oui, oui, oui Est-ce oui. que Tommy est parti de Jacksonville Est-ce que justement ben, c'est Ellie qui s'est rapproché de Jacksonville ouais. pendant l'hiver euh, Intéressant Ouais. D'ailleurs, euh, quand elle l'accueille, elle ne semble pas énervée contre lui. Elle, oui, semble, elle semble pas surprise non plus. tout plutôt bien l'accueillir, donc il euh, n'y a pas l'air d'y avoir de conflit particulier ouais. entre les deux. Pas avec Tommy en tout cas. Voilà. Séquence d'après 1.42, on arrive bah, mmh. Ellie qui retrouve son arc. Et du coup, bah, voilà, on voit le tatouage voilà. sur le bras droit. Et oui. euh, qui serait donc en fait de, pour camoufler sa La morsure. Sa, sa morsure. Mmh. Le plan juste après 1.43 est juste oufissime. Ouais, c'est... Pareil, hein, l'un des plus beaux plans et qui n'est pas sans rappeler en fait euh, The Last of Us premier du voilà, nom. Là, on a vraiment l'impression d'être. Euh, ouais. On est retour à, à Boston. De, ouais. de, de retour, c'était Boston, hein, c'est ça. Tout à fait. Boston, Absolument. Ou, de retour à Boston avec ses, ses buildings et à côté de la nature qui, qui reprend ouais. ses droits. Euh, voilà, Grosse mention que... sur, sur le cheval aussi, je trouve absolument sur magnifique. Sur le cheval. Euh, et les moi, c'est ce que j'ai euh, marqué. Un plan oufissime, mm. graphiquement dingue, qui rappelle donc les décors du premier opus. Ouais. Et on, on, on voit un peu ce côté. Euh, la nature a repris ses droits. Euh, fait toujours un peu partie de la direction. Exactement. Artistique. Et ça, c'est très bien. très intéressant. Et on, toujours des teintes très colorées malgré la la, la, la, noirceur la du froideur, titre. Ouais, ouais, Complètement. Pour le plan d'après à 1.47 on revient non, avec il... Tommy oui. et une discussion qui semble un peu bizarre puisque Tommy lui dit qu'elle ne doit pas faire ça etc et ouais. Ellie qui lui dit mais à quoi tu joues euh, comme si Tommy en fait lui avait mis sur une piste et que là maintenant bah mm. maintenant qu'on voit qu'Ellie va y aller bah non tu ne pas mieux d'aller donc Ellie ouais. qui ne comprend pas trop est-ce est que Joël est en danger et il demande d'aller aider Joël, est-ce que... je sais pas. Je... C'est intéressant, j'ai l'impression que le trailer essaye un peu de, de jouer à, à travers Tommy, euh, qu'on ait un peu le regard euh, vers Joël en fait. Ouais. Euh, il a un peu cette, euh, ce rôle de la retenir, de l'empêcher de faire quelque chose, et il remplace, pas d'une... il remplace pas proprement dit, mais il remplace d'une certaine manière un peu Joël. Et, et d'ailleurs, euh... moi ce que j'ai envie de dire ouais. c'est que, autant dans le 1, on a du mal à penser que son frère, là avec la barbe oui. là il se ressemble beaucoup plus. Là ressemble beaucoup plus. Le plan, juste après, après c'est une bah, car moi j'ai juste noté ça, bah, c'est Ellie qui lui demande à quoi il mmh. joue et juste voilà, le réalisme d'Elie, pareil, le, ouais. le, le, le... je trouve ça dingue. Alors là, petit plan que j'ai noté aussi, mmh. c'est le pull qu'elle porte au moment oui. du début du trailer avec Absolument. Dina, ce qui me fait penser que Tommy aurait pu partir de Jacksonville. Oui, tout à fait, ouais. Moi, ça se passerait ce qui... à ce moment-là. Moi, ouais, ce, ce qui me fait penser à ça, parce que c'est mmh. vraiment le même pull. Euh, la séquence d'après 1,50, petite croisière. Euh... Tr plan très important, ouais. parce que du coup, euh, on peut imaginer un petit peu que c'est une zone qui sera assez ouverte. Alors, c'est à voir, à confirmer, mmh. mais du coup, ça, c'est le genre de zone qui pourrait s'y apprêter, à voir ce que bon. Ellie pourrait Alors y là, faire. Là, par contre, on n'est pas Boston. Euh... Non, c'est pas Boston en tout non, cas. Clair. Euh... Euh, voilà donc, euh, temps de, de pluie hein, euh, sur une petite embarcation euh, en train d'avancer. Donc, à voir ce qu'on pourra y faire. Mais il y a moyen qu'il dise Et là, elle, il elle est seule. Ellie. Ellie est seule. Et ce qui est très intéressant, parce que dans le premier ossoise, on n'est jamais seul. Oui. Et là, on oui, se sent totalement seul. Là, c'est vrai qu'il y a. Ouais, complètement. Oui. Plan d'après, oh, bon, j'ai juste noté plus... parce que là, ba... oui, balada... on... après la balade en bateau, la balade en métro. Bon, euh, ça semble être au même endroit, de... endroit parce qu'il pleut. Mm. Bon, après, oui, il peut pleuvoir de partout aux États-Unis aussi, mais bon, ce... j'ai pas noté spécialement. Euh... Voilà, ce qui ressemble, c'est normal, c'est une station de métro, mais assez bah, de façon bon, euh, assez visible à celle qu'on avait un peu dans le premier opus, oui. où on y passait un peu. D'ailleurs, la structure était à peu près la même, donc du coup à voir. La séquence d'après, c'est une ah, 54, oh. donc là voilà. Ouais. C'est pour ça que je parlais de nudité parce Et que oui. là, on a un homme totalement nu qui se fait euh, torturer. Donc cet homme nu, il semble mmh. être un PNJ euh, lambda, euh, ce qui pourrait nous faire penser que personne n'est à l'abri, qu'on pourrait tomber sur des PNJ qui, bon, les pauvres se font torturer. Le ouais. mec qui le torture semble avoir un uniforme. Mmh. Euh, donc ce qui me fait penser, voilà, justement, quand j'avais noté le jeune qui attaque dans le chalet qui voilà justement les ennemis sont très diversifiés là on a eu un jeune qui semblait être de la même communauté d'Eli mmh. là on a quelqu'un plutôt en tenue un peu limite militaire mmh. euh, voilà et bon là ils ont l'air de pas trop rigoler non plus ouais ouais, ouais c'est je sais pas si t'as trouvé autre chose à dire là-dessus sur, sur toujours, cette séquence Non mais toujours si ce n'est euh, la partie technique et la volonté encore une fois de Naughty Dog de, de sortir un peu des sentiers battus euh, à, à venir un petit peu montrer et aborder des choses euh, qu'on voit mais pas forcément de cette manière et il y a toujours un peu cette subtilité d'aller chercher un peu ça donc euh, c'est toujours très intéressant de les ah. voir là-dessus Très intéressant mmh. La séquence d'après c'est juste une seconde après 1.55 moi, si je l'ai noté, c'est juste qu'en fait, ça me fait penser énormément au trailer de le 3 le gameplay. Oui, euh, oui. c'est la même zone. Une hein. zone un peu marécageuse, peut-être mmh. que ça se passe au bon, au même moment. Bon, j'ai noté que ça. Mmh. Les mêmes ennemis, vêtus de la même voilà, manière. Voilà, de, euh... de la même manière, donc je pense que ça se passe au même moment. Prochaine séquence, une 59. Donc là, on voit oui. une flèche plantée. Euh, dans l'épaule d'Elie, et en fait la séquence juste après moi c'est la même seconde, c'est juste au moment où elle l'enlève mmh. et l'expression du visage qui voilà, est complètement donc, folle. Euh, donc ça c'est une possibilité de gameplay qu'on avait déjà pu voir dans le 3 2018 où on voyait en fait que Ellie pouvait retirer de façon assez naturelle une flèche, ouais. euh, du coup on imagine que si elle le fait pas ça altérera sa santé. Et ce sera à nous de le faire. Et ça sera à nous, voilà c'est ça voilà. exactement, peut-être se, se bander aussi derrière euh, euh, et tout ça. Donc ouais, très clairement c'est intéressant un peu de voir tout ça. Euh, je note ensuite donc la séquence d'après c'est 2 minutes 03 et là ce qui m'a, mmh. c'est le tremblement de la main ah oui. et euh, bah, le, le, le réalisme quoi, enfin le, le, la main, le sang, enfin c'est D'ailleurs euh, en fait, quand... là pour le coup c'est un plan qui est une très grosse référence à la main tremblante de la guitare du tout premier teaser. Exactement. Là, c'est clairement la même, le même mouvement, c est, c est, le plan est quasiment identique, où on voyait Ellie, vous savez, trembler de la main avant de, de gratter sa guitare. Alors, on va pas dire qu'elle a la Parkinson, mais je pense que c'est quand <rire> elle est vraiment dans des états ouais, de, de, de colère, mer, euh, colère. Mm. et là, on peut s'attendre à ce qu'à mon avis, il euh, y ait un petit massage. Elle va pas rigoler. Se... Voilà. 2 minutes 07 pour cette prochaine séquence, mm. attaque au couteau assez violente en plein dans la jugulaire, donc euh, ça fait plaisir. Fait. Euh, là, ce que je note… C'est que cette fois on a mis un ennemi asiatique et là cette fois habillé plutôt en parka qui nous ferait penser là par contre c'est un peu une habille de secte oui. euh, donc voilà donc ce serait encore donc là ça, on en serait déjà à trois euh, factions différentes mm -hmm. euh, qui sembleraient donc être beaucoup plus nombreuses que dans le premier opus oui. euh, donc moi je sais pas si tu as une autre non euh, pas voilà. particulièrement une scène assez euh, bon, classique voilà. d'une certaine manière après ça va s'enchaîner on notera mm. que dans le sac à dos il y a un fusil une, une flèche, donc peut-être que voilà, mmh. on va être encore très limité en, mmh. en, en arsenal, ce qui est pas mal. Mmh. La, la séquence d'après, bon, ben bah, voilà. une attaque au fusil à pompe, elle est encore très violente. Un, hein, les, des, un des, des, très, des... Bel un un, très bel éclairage, je trouve. Très bel éclairage, l'arrière-plan, c'est magnifique. Le soleil qui, qui reflète. 2 minutes 08, à nouveau, la même seconde, juste après. Donc là, j'ai noté parce qu'en fait, attaque au couteau, il oui. y a un aller dans le bide et une seconde après, mmh. un retour dans la joue. Donc ça va faire passer des nouvelles parties de gameplay où là ouais. on peut attaquer et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus précis. Il y a cette fluidité un peu, euh, une fluidité qui avait déjà un peu été instaurée dans le, le système de combat de Uncharted 4, ouais. euh, où c'était déjà beaucoup plus dynamique et on ressent qu'il y a un peu ce côté euh, fluide dans les mouvements, dans le mouvement. Là, là on a vraiment le, le, le, le détail, c'est-à-dire qu'on a juste la petite coupure sur le ventre et après la petite coupure sur la, mmh. sur la joue. Euh, juste après, donc pareil, séquence importante de oui. 0.9. L'homme attaque Ellie avec une hache, Ellie esquive et quelques secondes plus tard à 2 0 10, Ellie lui pique la hache et contre-attaque et tue l'homme avec la hache mmh. donc ça aussi. Avoir, euh, très intéressant. Il ouais. si y a un système du coup de, de contre, d'esquive de, de, euh, comment... de, ouais. et de contre, donc ça c'est très intéressant. Ça peut ajouter un peu de subtilité euh, 2 minutes 011 apparition ah du oui. premier Colosse, donc là ce qui est intéressant c'est qu'il défonce littéralement les murs, c'est-à-dire ouais. que dans le premier of us les Colosses, bon l'intelligence artificielle ne sera sans doute est... plus développée, mais ils resté dans la même zone. Dans des zones, euh, ouais. Là par contre, ça défonce littéralement et... les murs, donc s'il commence à passer les murs, on n'est pas dans la merde. Hein. Ouais, on n'est pas, on euh, est pas on bien. On n'est pas dans la merde, hein. surtout que… Deux secondes plus tard, gros sens 2003, du sur le... Oui, gros sens du détail mmh. sur le sur le. De, de, sur, de sur les textures et sur tous les débris qui volent. Mmh. Deux secondes plus tard, on a carrément un colosse. Ouais. Avec du fumigène, avec des spores, toujours Ellie qui est mmh. avec son, son masque. masque. Et moi j'ai l'impression que c'est comme des mini colosses. J'avais euh... l'impression que les couloces étaient beaucoup plus grands, donc... C'est vrai que là-dessus, on avait un petit doute, c'est qu'on n'arrive pas est -ce est à Est-ce que c'est un nouveau avoir... infecté, ou est-ce que c'est un entre-deux, en fait, un... Ça pourrait. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, je me dis, s'ils mettent en place des nouveaux infectés, je pense qu'ils les feraient plus différents, en fait. Ouais. C'est vrai que là, ils se ressemblent beaucoup donc après peut-être que ça sera sur leur ma mais même sur la manière de bouger de courir j'ai l'impression que ça y ressemble euh, pas mal d'ailleurs on notera que Ellie utilisait un sniper si je dis pas de bêtises ouais. euh, contre eux donc du coup est ce que c'est l'arme qui sera la plus efficace euh, contre, je sais pas. contre eux donc à voir en tout cas bon beaucoup de sport euh, oui. beaucoup de sport l'éclairage magnifique avec ce fumigène rouge c'est très très beau la séquence après euh, 2015 Ellie qui se fait attaquer par un chien oui. donc bon on n'a pas trop, mais je pense pas que le chien soit infecté. J'ai pas l'impression non plus. J'ai regardé, bon, il a, il a résolu un peu. Enragé, enragé mais, mais... mais j'ai pas l'impression non plus qu'il soit, qu'il soit dans. Un le, état pelage, le pelage est beau, le pelage est beau, le pelage. Est... Après, hmm. il a une espèce d'armure on dirait sur lui. Oui, oui. Je, je sais pas trop ce que c'est. -ce Est-ce que ça cache justement euh, la, mo... enfin, une éventuelle morsure euh, Je sais pas. En tout cas, le pelage est beau, il a pas, ça a l'air un, un peu bon. Je, je... Il est pas poilu. Ouais, ouais, il semble. Il la semble séquence d'après, c'est juste une petite seconde en fait, c'est un shot dans mm. un infecté, mais c'est pour… Là, c'est carrément, littéralement le, le, le crâne qui, qui explose. Ouais, là, c'est bon, ultra-violence quand forcément, voilà. Bon, mais en fait, ouais. c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, je profite de ce plan pour le dire. C'est que ça avait été beaucoup dit dans, dans le premier The Last of Us, c'est que c'est un univers qui est très sale, mais qui a quand même une espèce de beauté. Euh, les champignons, les couleurs, il oui. euh, y a beaucoup de rouge, d'orange, c'est pas, euh, pas crade comme dans des jeux oui. comme Resident Evil 7 par exemple, il y, y a cette espèce, c'est gore hein, mais oui, oui, bah. y a, y a une la direction artistique fait que les sports, il y a ce oui. côté un peu euh, ouais, élégant sur eux en fait, c'est bizarre. Exactement, mais... c'est le contraste tu vois, c'est... Euh... <rire> oui, ouais, ouais, la, la science de la direction artistique. C'est ça, <rire> juste après 2.17 pareil, alors là c'est une explosion d'un humain qui se fait littéralement ouais. démembrer. Euh... Il y avait déjà un peu ça quand on faisait les bombes à clous, il y avait un peu des bras oui. qui partaient et tout. Bon là, c'est carrément tout. Hein. Là, il, y a, là, il y, a, y a tout qui part. Ouais. Là, il n'y a, a plus rien. Euh, je passe à pas si as noté autre chose. Non, non. Ça, euh... Parce qu'on ne sait pas ah, concentré. Bon, on a fait nos notes chacun de notre côté. Chacun de notre côté. côté ça, on, euh... on dit qu'on a quelque chose à dire et c'est très euh... bien comme ça. Juste après. Ah oui. Alors plein ça, du coup, assez deux, intéressant. deux minutes. Alors, il dure très très court. dans le C'est pour rapide. ça qu'on vous le met. On semble, il semblerait que Ellie Mmh. et eh bien il est en train de tout simplement admirer son œuvre. et, oui. et que c'est elle qui a mis le feu à la voiture. Tout simplement oui, je pense qu'on nous avait parlé un peu de, de mécanique de diversion et il est tout à fait possible que pourquoi pas des hordes, euh, une horde d'infectés et que du coup même un, un regroupement d'infectés qu'on puisse justement les, les divertir on va dire avec euh, cette voiture et ça les attirerait parce qu'elle a l'air justement de, comme tu le disais, de, de, de regarder, d'admirer, ouais. elle a pas l'air surprise. Donc, euh, oui, ça pourrait être une mécanique de gameplay, euh, faire exploser une voiture. D'ailleurs, on voit là, la fumée qui monte très très ouais. loin, un sens de détail sur la fumée assez euh, assez flagrant. Ensuite, bah, séquence après 2021, cette main eh qui oui. vient se mettre sur Ellie. Ellie qui, tout de suite, n'est pas inquiète. Non, ouais. Comme si l'odeur, la main. Rhabillée, comme si ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Euh, et après, bah, 2 minutes 26, Ellie Regarde. qui, aucune haine. L'expression du visage dingue, ouais. euh, elle est surprise, elle semble, elle semble surprise, elle semble un peu émue, euh, mais aucune y haine. Il n'y a pas de haine qui se dégage d'elle. Et a... cette réplique, <rire> qu'est-ce que tu fais là Et oui. Et là, ben oh, 2 minutes 30. Incroyable. Le visage de notre ami qu'on a tant attendu, qu'on avait vu que de dos brièvement dans le teaser d'annonce. Et là, en fait, on voit son visage. il ressemblait beaucoup à Joel du premier The Last of Us. Oui, il avait juste les cheveux plus longs, alors que là, il est refait. On le reconnaît, mais il a quand même. On en parlait un petit peu tout à l'heure et on avait discuté un petit peu. Il reprend beaucoup les traits de ce lit d'Uncharted 4. Et c'est vrai qu'on voit un peu le poids de l'âge. Et son visage, en fait, a presque changé. Et pas que juste vieilli. Ils ont un peu refait le modèle 3D du personnage. Et un peu comme Elena dans Uncharted 4 qui avait Exactement. été refait aussi. Euh, qu avait qui avait vachement plus réussi. rien à voir. Du coup, et après, euh, bah, ouais, ouais. dernière séquence, 2 minutes 36 voilà. avec ce il regard le... et cette réplique. Tu ne pensais quand même pas que j'allais te, te laisser faire ça toute seule. Un regard qui exprime quoi, d'après toi Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il a pu se passer, il sera toujours là. Quoi. Ouais. Et euh, en fait, c'est là que je trouve que Naughty Dog va presque en fait à contre-pied de ce qu'on pouvait attendre. Cette haine, justement... Joel et Ellie. Et en fait justement, je l'avais déjà évoqué ça, que justement peut-être que le jeu nous trompait en fait. Peut-être que justement il n'y aurait pas la haine dont on a parlé, ça serait peut-être pas entre Joël et Ellie. Peut-être que Ellie a pardonné Joël, peut-être que Joël a, a avoué son mensonge. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer et euh, peut-être qu'il ne l'a pas fait et peut-être qu'il culpabilise aussi, c'est possible. Du coup, euh, ça sera très intéressant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haine entre Joël et oui. Ellie, hein. attention, c'est possible. <rire> Mais en tout cas c'est une piste qu'on peut explorer, qu'on n'avait pas forcément imaginé. Et euh, ça sera très intéressant un peu de voir cette relation, comment est-ce qu'elle va évoluer et je crois que c'est un peu ce qu'on attend tous au final. Ah ouais, c'est ça. Et après bon, la 53ème c'est juste pour le qui, pour, pour capturer sur PS4 Pro. Euh, ce qui peut nous laisser penser, voilà, que mm. euh, Naughty Dog nous a pas habitués à du downgrade, nous a pas habitués à nous piéger. Alors, il y a eu des petites IA qui étaient moins intelligentes parce que, bon, ça c'est dans tous les jeux, mm. mais côté graphique, voilà, je pense qu'on peut faire confiance à Naughty Dog oui, au là de... maintenant, voilà. surtout maintenant, là, à ce stade-là du jeu, c'est la version... Le je jeu arrive maintenant dans 5 dans mois. Ouais. Euh... Il ne pourra que s'améliorer, il va pas être dans ça c'est voilà. presque une évidence. C'est une D'ailleurs, euh, c'était un peu la même chose, les dernières séquences de Uncharted 4 dans les trailers, et quand on comparait avec le jeu final, c'était un petit peu plus beau ouais. c'était un peu plus Fin, les, les, les visages étaient un peu plus fins donc c'était très léger hein. mais il faut, faut vraiment un peu chipoter entre guillemets mais on voit que voilà en Maintenant, tout cas là, voilà pour euh, ce qu'on peut dire sur oui. euh, sur The Last of Us je pense qu'on a fait une bonne synthèse des informations et de, du de, tout à du, fait du, du, bah, de, de, de trailer. la vidéo du coup on rappelle hein, sortie 21 février 2020 donc ça y est on a eu story trailer avec une date c'est point 5 important éditions en fait. spéciales, mm. 5 éditions différentes le jeu qui devrait tenir sur 2 Blu-ray Mmh. Euh, et puis voilà, de toute et façon, oui. dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens qu'il faut pour avoir, pour ne rien manquer de mmh. ce qu'il y a, les deux trailers qui ont été diffusés, les, qui sont sous-titrés en français. Encore une fois, suivez le site aussi, parce qu'il y a une équipe derrière qui assure voilà. vraiment Donc, avec euh, des articles. Naughty nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, là où on est plus actif, c'est sur Twitter, mmh. parce que là, voilà, on, on partage au tout, au tout comme ça vous êtes sûr de ne rien rater sur l'actualité des jeux et des studios Naughty Dog. N'hésitez pas, Merwan, le coin des joueurs, euh, à le suivre également dans la description de la vidéo, ce sera parce que ouais, toi tu as ta chaîne aussi. Et oui. Euh, et donc, euh, <rire> Liberty. Liberty the si vous là. Bon, sur Rockstar Mag aussi, si vous aimez jouer au Rockstar, de toute façon, dans la description de la vidéo. Il y a tout. En Tous tout cas, bien. un énorme merci à vous. On l'a dit, Naughty Dog Max, ça s'est lancé cette année, mm. de janvier jusqu'à septembre. On l'a dit, c'était la préparation des réseaux sociaux. Là on l'a dit en septembre c'était parti, je pense que là on mmh. l'a prouvé, on a été sur tous les fronts. On va faire les choses très bien. Ça ouais va être non. ça, comme ça. Si mmh. ceux qui me suivent sur Mag, vous savez comment ça marche. Là c'est pareil, en plus là maintenant je suis avec Marwan, donc lui il est comme moi, donc on va pas dormir des nuits, je peux vous le garantir. En voilà. tout cas, un énorme merci à vous, là c'est quelle heure, je sais pas c'est quelle heure. 3h moins 10 du matin, 3h du matin, c'est parfait. Un énorme merci, la merci vidéo arrive directement dans la nuit, comme ça, au petit matin, vous l'aurez l'après-midi, en plus c'est mercredi, vous parfait. ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en vacances, c'est parfait. Et puis on se dit à très vite sur nos réseaux sociaux sur notre site et on n'oublie pas le petit like le partage s'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite à très vite salut salut